bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors on change de décor euh, rapidement un temps et on va parler du réseau Phantom. alors il euh, y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire la vidéo dessus sachant que de toute façon je prévois des vidéos sur toutes les autres euh, alternatives euh, à ethereum mais il est vrai que Phantom a beaucoup fait parler de lui cette année bah, déjà le, le token euh, le token natif ftm a pris plus de 13 000%, euh, donc depuis janvier donc évidemment ça, ça, ça attire la, la curiosité et puis aussi faut, il faut qu'il a que c'est un réseau en fait qui a pas mal d'avantages on va voir hein, on va voir d'ailleurs les avantages et aussi les inconvénients et euh, ce que je voulais vous dire c'est que ça reste quand même un réseau qui reste relativement agréable et accessible en fait agréable à utiliser et accessible euh, en termes financiers alors euh, juste avant de commencer comme on va voir comment on va décortiquer un peu cette vidéo j'aimerais juste vous dire que quand je fais ce type de vidéo où on fait un peu des zooms des petites analyses légères hein, sur des crypto monnaies euh, il faut savoir que que le message c'est pas de vous dire d'investir c'est pas ça du tout mon, mon but en fait c'est simplement de vous expliquer comment elle fonctionne cette crypto monnaie de voir les particularités de la, de la blockchain en question et de voir comment l'utiliser c'est à dire que euh, je vous pousse pas à investir dans le fantôme si euh, si vous n'avez pas fait vos propres recherches parce que je sais pas tout simplement je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo d'une part c'est à dire déjà moi il y a un décalage entre le moment où je fais où je tourne la vidéo et le moment où je la publie donc euh, vraiment si vous voulez dans une crypto monnaie c'est à dire investir à vous quand même de regarder à quel moment vous vous situez s'il ya des grandes euh, s'il des grandes mises à jour qui sont annoncées ou pas et surtout il faut savoir que maintenant il y a plein d'alternatives c'est à dire que peut-être que fantôme n'est pas fait pour vous peut-être que vous allez plutôt préférer avax euh, ou solana ou qu'importe et surtout qu'il y en a de plus en plus alors maintenant que ça c'est dit on va pas s'éterniser sur les détails comment on va procéder alors simplement on va diviser la vidéo en deux il y aura deux grands chapitres le premier chapitre naturellement, ce sera euh, une petite explication théorique de ce qu'est fantôme, enfin de voir ses particularités, ses avantages et aussi ses inconvénients, parce que c'est pas la fête au village, il y a toujours en fait, enfin euh, très généralement il y a toujours quelque chose qui va pas. Et euh, dans la partie 2, on va voir un peu l'écosystème, euh, voir comment on peut rentrer en fait et faire fructifier ses FTM et puis participer à différents protocoles, sachant que euh, au moment où je vous fais cette vidéo, l'écosystème s'agrandit de plus en plus mais il y a 90 app qu'on peut utiliser, et encore peut-être un peu moins, ce qui en fait un écosystème plutôt récent et plutôt faible si on compare aux plus de 400 de Solana. Mais peut-être que justement, ça en fait aussi un bon moment pour rentrer. À vous de voir. Et maintenant que tout le blabla a été dit, on peut passer à la première euh, partie. Alors, la Fondation Fantôme existe depuis 2018, mais euh, c'est en 2019, en fait, tout simplement, qu'ils qu ont mis en place la première, le premier réseau mainnet qui s'appelle Opéra Fantôme. Et il faut savoir que parmi l'équipe, euh, on connaît... Enfin, euh, il y a une figure qui est connu, plutôt hyper connu, même très notoire, c'est le fameux André kranger Alors je, certainement je prononce mal, ça c'est certain, mais c'est celui, c'est le fondateur derrière le protocole yearn Finance. Donc il a une place de choix dans l'univers de la DeFi et il est derrière, il a été derrière en tout cas la conception de Phantom, même si aujourd'hui je crois qu'il est plus très actif. Toujours est-il qu'au-delà de l'équipe, euh, il faut savoir que l'infrastructure de Phantom, elle est extrêmement intéressante. Alors je vais pas trop vous barber avec la technologie, mais il y a quand même deux éléments euh, très importants qu'il faut connaître à propos de Phantom. C'est d'une part, c'est que c'est une blockchain qui fonctionne sur ce qu'on appelle le DAG, euh, c'est-à-dire Directed Acrylic Blockchain. Et c'est principalement en fait ce qui en fait que c'est euh, euh, non pas une blockchain, mais disons un réseau de blockchain. C'est ce qui va la rendre, c'est-à-dire qu'on pourra rajouter plusieurs euh, transactions à plusieurs niveaux, et c'est ce qui va la rendre, du coup, par nécessité, euh, plus opérationnelle et plus fonctionnelle. Parce que le but, c'est toujours ça, avec tous les alternatives d'Ethereum, ne l'oubliez pas c'est de résoudre le fameux trilemme de la blockchain et de nous donner une, une, un, un réseau, si vous voulez, une blockchain qui soit plus puissante plus rapide, plus évolutive, qu'on pourrait aussi euh, euh, adapter à plusieurs autres blockchains, et puis surtout moins cher. Bien évidemment. Et par rapport au DAG, qui a été vraiment perçu comme une très grosse avancée technologique, même si ça peut paraître un tout petit élément, en fait ça a rendu euh, quand même le travail, enfin toutes les opérations, on va dire, euh, tout le fonctionnement si vous voulez, plus rapide. il faut savoir qu'il y, y a une autre blockchain qui l'utilise, et très nécessairement quand on connaît Fantôme, on connaît aussi Edera H-Graph. Alors bien sûr je ne vais pas rentrer dans la polémique de savoir de se demander si Fantôme n'a pas copié le code de d'Edera. Déjà, je trouve que le débat n'est pas pertinent parce qu'on est sur la blockchain, c'est censé aussi normalement être en open source. Et puis aussi, il faut savoir que bien qu'elles soient comparées et relativement similaires, elles ont aussi leurs propres particularités et elles reposent sur des, des éléments technologiques propres à elles-mêmes. Typiquement, Fantôme utilise aussi le fameux protocole Lachesis qu'elle a elle-même développé et conçu et d'ailleurs que d'autres blockchains regardent de près. Et c'est ce qui la rend en c'est ce fameux euh, protocole l'Akaisis qui est une variante, en fait, si vous voulez, du Proof of Stake qui la rend encore plus rapide et plus évolutive et euh, carrément moins chère. Donc, euh, pour l'aspect technique, c'est peut-être euh, ça qu'il faut retenir de Fantôme et euh, je vous rajouterai aussi d'autres avantages euh, que, que, que le réseau Fantôme a au-delà du prix. Parce qu'en ce moment, par exemple, les transactions, elles sont à 0,1 ce qui en fait nécessairement la moins chère euh, du de tous les réseaux. Alors, il y a d'autres réseaux moins chers, mais avec le même, la même quantité de 10 apps et d'écosystèmes, ça en fait certainement la moins chère. Et c'est aussi, euh, grâce à sa technologie, c'est aussi le réseau qui est le plus rapide, avec le, la notion de finalité. Alors, euh, tout simplement pour vous dire que quand, une, quand un bloc est vraiment euh, validé, on, vous savez, sur Bitcoin, ça peut prendre une heure, sur ETH ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, et eh bien euh, sur euh, réseau fantôme ça peut prendre une, adance, une à deux secondes. Et ce qui est intéressant avec la Casis, en tous les cas c'est un bon argument marketing, c'est que ça en fait euh, une blockchain vraiment eco-friendly. Alors là je lisais un article, enfin euh, un article de la fondation justement, qui disait justement que tout le réseau, enfin toute le, le, la consommation électrique du réseau, elle équivalait en une année, elle équivalait à, à seulement à celle en fait, d'une famille américaine, alors oui qui consomme euh, certes, mais à seulement une famille américaine. C'est pour vous dire à quel point elle est, elle, elle coûte, enfin euh, simplement elle consomme moins d'énergie et euh, vous connaissez la situation mieux que moi, c'est un super argument. Les autres avantages de Fantôme, enfin par exemple pourquoi moi euh, ce réseau m'a attiré très vite, je pense aussi que c'est aussi une question de branding. Pour les autres avantages de Fantôme, il faudrait quand même que je vous parle de son système de gouvernance. Alors je vais vous parler très sérieusement, c'est peut-être la première fois que je participe autant, que je vote autant dans euh, un réseau en fait. Alors je ne sais pas comment ils ont, ils ont rendu ça plus attrayant, plus accessible, en tous les cas on sent, bien sûr sur les autres projets aussi on peut participer et voter mais ça a, a l'air toujours un peu technique, ça rebute un peu. Ils ont été les plus innovants, c'est-à-dire que vous savez généralement on nous permet de voter en disant simplement oui ou non et eh bien là on peut voter euh, en mettant, enfin euh, il y a plusieurs systèmes, il y a quatre il euh, y a quatre niveaux, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est d'accord, plus ou moins d'accord ou pas d'accord même si ça peut vous paraître anecdotique, en fait, ça a une grosse importance. Et euh, pour finir sur un autre avantage que je trouve important pour fantômes, c'est leur branding. Alors, euh, ça peut paraître dérisoire. Je peux, euh, je peux, je peux comprendre ce qui diraient ça. Euh, je pense que c'est super important. Il ne faut pas oublier que la DeFi elle s'intéresse, enfin, elle vise aussi les prochaines générations, les nouvelles générations qui ne sont pas encore mineures aujourd'hui, la Gen Z tout simplement. Et en fait, elle va plus les attirer si elle, elle se montre moins austère ou si elle, elle a un peu leur Code. Par exemple, pour Fantôme, bien sûr, avec le nom Fantôme, ils se sont. Enfin, euh, c'est pas vraiment l'équipe derrière, mais disons les développeurs qui travaillent sur Fantôme, euh, les développeurs d'applications, etc. Ils ont euh, souvent joué avec le, le champ lexical, si vous voulez, des Fantômes. Donc on retrouve des applications. Là, je regardais Beethoven, etc., ou Tombe, typiquement. Des applications qui ont un peu ce, ce décor de la mort. <rire> je vais dire en rigolant enfin des applications très sérieuses hein, sur la DeFi mais qui prennent un peu le thème la thématique un peu dark un peu gothique de la mort et des fantômes qu'on aime ou qu'on n'aime pas alors moi je sais pas mon, mon, mon, mon thème préféré hein, ce n'est pas ça mais en tous les cas j'aime qu'ils en jouent voilà c'est peut-être ça qui me plaît et si vous pensez que c'est un détail il ne faut vraiment pas oublier que dans la blockchain ça reste on reste dans des entreprises on fait du marketing il y a tout un système d'incitation de, d'attirer des personnes etc. parce que en fait ce qui va faire la force d'une blockchain, c'est aussi le nombre de personnes qui rentrent et qui veulent rester, d'où les incitations financières, etc. Donc, c'est pas du tout anodin quand, euh, quand on parle de branding, quand on parle d'attraction ou de fait que ce soit agréable. Parce que, voilà, j'avais oublié de vous dire, mais Phantom aussi est super pratique pour les développeurs. C'est-à-dire qu'en plus, elle est compatible avec EVM, hein, la machine virtuelle Ethereum, et elle pense même elle, elle, la fondation est en train de travailler sur son, sa propre machine virtuelle. Donc, c'est vous dire le potentiel et de croissance et euh, d'efficacité en fait sur le long terme mais maintenant qu'on a dressé le tableau vraiment avec autant d'apologies sur fantôme j'ai quand même parlé des points négatifs euh, j'en ai noté surtout un c'est au niveau des, euh, de, du fait de tourner des, des nœuds en fait de devenir euh, un validateur de nodes pour devenir un validateur il faut 500 000 euh, ftm ce qui est énorme Ouh au cours actuel au moment où je vous fais la vidéo c'est plus de 740 000 euros donc c'est vous dire à quel point euh, bah, c'est quasiment impossible de le faire même si on peut toujours stacker et déléguer un validateur hein. c'est pas le problème mais toujours est-il que qu'un réseau qui met autant de barrières financières c'est très mauvais sachant qu'il y en a, qui a 50 validateurs donc c'est déjà très faible je pense moi à mon niveau et même en ayant discuté avec certaines personnes sur reddit etc c'est peut-être la faille c'est peut-être le, le, vrai, le vrai problème enfin le vrai inconvénient on va dire de fantôme mais j'ai vu qu'il y a des propositions il y a des votes pour réduire ce montant. Petite parenthèse rapidement, quand je dis défaut sur ce réseau-là, il faut savoir que c'est quand même des questions super épineuses et vous pensez bien que l'équipe, elle y a pensé. Il y a des raisons à ça. S'il n'y a pas autant de validateurs, c'est parce que ça maintient, ça, ça peut préserver la sécurité ou de la même manière, quand on met moins de tokens, euh, quand on leur demande un, un investissement moindre, ça permet aussi de reflouer, si vous voulez, de repousser les euh, validateurs qui seraient euh, mal intentionnés. Enfin, il n'y a Plein de raisons comme ça. Donc voilà un peu ce qu'il faut connaître un peu de FTM. Alors il y a d'autres vidéos, anglophones surtout, sur FTM. Je vous invite à les regarder si vous voulez mieux comprendre le, le fonctionnement interne. Et maintenant, place à la partie technique, celle que je préfère. Et on va faire ça assez simplement. Comme pour tous les réseaux, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez installer votre propre portefeuille sur le, le wallet officiel, si vous voulez, de Fantôme. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait aussi. Mais euh, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite, par exemple, l'associer avec votre Metamask. Alors, pour ce faire, rien de plus simple. Comme toujours, quand vous ajoutez un nouveau réseau, vous allez sur votre Metamask, qui est d'ailleurs traduit en français. Euh, je viens de me euh, rendre compte euh, récemment. Et donc, là, vous pouvez ajouter, ajouter un réseau et euh, vous rentrez. Alors, je vous ai mis toutes les informations encore sur... Euh, l'article hein, euh, qui est lié donc le nom du réseau l'idée de la chaîne etc et vous validez une fois que c'est validé vous voyez vous avez votre nouveau réseau qui est affiché tout comme avalanche ou binance smart chain quand vous cliquez dessus et eh bien là vous allez pouvoir voir toutes les tokens du réseau fantôme alors bien évidemment quand on commence comme ça on a zéro ftm c'est tout à fait normal alors ce qu'on fait euh, habituellement c'est qu'on va les acheter sur des plateformes d'échange alors on trouve du ftm sur plusieurs plateformes moi je suis passé sur euh, Binance et puis euh, donc j'ai acheté contre de l'USDT et une fois que j'avais mes FTM, je les ai tout simplement envoyés sur mon adresse euh, Metamask en fait. Et alors en plus ce qui est bien euh, c'est que le réseau fantôme est super pas cher, hein, encore une fois c'est le moins cher et donc au bout de quelques minutes vous avez vos FTM. À partir de là vous êtes déjà prêt à pouvoir entrer dans la DeFi. Alors la première des choses que vous pouvez faire c'est tout simplement euh, le connecter ou connecter votre adresse euh, Metamask au réseau portefeuille officiel de Fantôme. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser le portefeuille officiel mais ça peut être intéressant d'une part si vous voulez faire du stacking interne c'est-à-dire trouver des validateurs etc et puis aussi si vous voulez euh, bah, participer comme je disais aux décisions à la gouvernance. Donc pour ceux qui veulent faire du stacking ça va, ça peut aller jusqu'à 13%, alors c'est variable de 4 à 13%, ça dépendra euh, du réseau, mais euh, et en plus il faudra le verrouiller. Il y a un calculateur hein, sur le site où vous pouvez voir combien vous pouvez gagner mais sinon il y a un site que je vous recommande vivement c'est Project Phantom Network et là en fait vous voyez euh, le rang en fait, des applications qui sont les plus utilisées. Alors au moment où je vous tourne la vidéo le premier c'est Tomb Finance Geist Finance, Spooky Swap hein, qui est un peu l'équivalent de on va dire de Packet Swap sur Phantom il y a Curve aussi qui a été intégré, enfin vous voyez toutes les d'apps euh, qui ont été créées et surtout celles qui sont les plus populaires alors euh, justement par rapport à ça pour connaître les nouveaux projets parce que c'est vrai qu'en général comme toujours quand vous rentrez en amont, c'est là aussi vous avez plus de chances de, de faire des plus grosses plus-values à la revente, euh, c'est quand le token prend de la valeur. Alors, je sais, j'ai entendu parler d'un nouveau projet qui s'appelle Phantom Maker, ça va être l'incubateur. Enfin, ils veulent être le numéro 1. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que l'un des fondateurs vient aussi, enfin, il y a eu un gros backup de DAO Maker, que vous savez que j'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, la levée de fonds, elle se fera sur DAO Maker, donc moi, encore une fois, je vais y participer, parce que comme vous savez, les launchpads, ça peut devenir super select au cours du temps et si le réseau fantôme vous intéresse et que vous voulez être aux premières loges pour savoir les projets qui vont être développés et surtout pouvoir investir en amont c'est Phantom maker vraiment inscrivez-vous sur la newsletter ou je ne sais quoi enfin moi c'est ce que j'ai fait parce que euh, vous on aura accès si vous voulez encore une fois aux premières places aux projets qui vont être développés et on pourra investir euh, à moindre coût en fait tout simplement parce que le projet sera pas encore développé on, je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire leur levée de fonds mais en tous les cas à partir de là on pourra investir sur tous les nouveaux projets fantômes comme des rois alors attention, il y a déjà un launchpad sur euh, Phantom, mais le problème c'est que moi par exemple je suis rentrée un peu tard, j'en ai pris euh, conscience, enfin je l'ai découvert trop tard et euh, j'ai l'impression enfin, en voyant l'équipe, etc. de Phantom Maker il ira un peu plus loin, ils vont nous offrir quelque chose qui est plus démocratique. Euh, C'est-à-dire que ce ne sera pas lié, on va pouvoir accéder à des projets sans pouvoir, sans devoir en fait euh, odler, comme c'est souvent le cas, une grosse quantité de tokens fame en l'occurrence. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'intéresse. Sinon pour les autres projets, alors, bien sûr, euh, je pense l'un des plus indispensables, ça restera Spooky Swap et puis Spirit Swap. Alors, moi, j'utilise pas mal euh, Spirit Swap maintenant. Alors, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est comme Pancake Swap, c'est-à-dire que c'est là où vous pourrez euh, bah déjà échanger les tokens du réseau. Vous pourrez euh, d'ailleurs aussi utiliser le bridge, c'est-à-dire passer des tokens du, fantôme, du réseau Fantôme sur les autres réseaux. Euh, vous pouvez aussi ajouter des liquidités, alors avec des taux euh, d'API intéressants, mais ce n'est pas sur Fantôme qu'on qu a les taux d'API les plus fous en fait. En tous les cas, on peut faire du farming aussi. Ça reste très intéressant, euh, Spirit Swap donc, et Spooky Swap. Euh, au niveau du branding, ça tourne souvent autour de, de la thématique des fantômes, des cimetières, etc. Là, on est en plein dedans. Le protocole qui a le plus de succès, c'est quand même Tombe Finance. Et euh, ça me fait rire de cliquer sur Cemetery pour faire mes, mes opérations financières. Je dois être honnête avec vous. À la deuxième place, on trouve euh, Geist Finance. Geist Finance, vous, je sais très bien que vous ne vous gênerez pas pour me dire au niveau de la prononciation. En tous les cas, c'est l'équivalent du AV, hein, le AV protocole le Lending Borrowing, sur euh, Fantôme. Alors moi, je l'ai pas encore utilisé. Bien que j'ai envie de stacker du Geist, à voir parce que là je suis je, je découvre un peu Fantôme, enfin ça fait deux mois à peu près mais là j'ai l'impression qu'il faut que je me concentre un peu plus parce qu'en plus euh, pour faire un rebond très rapide sur la DeFi 2.0, euh, vous avez parlé la dernière fois d'Olympus, faut savoir qu'il y a l'équivalent qui est Hector et d'ailleurs qui fait beaucoup plus parler de lui, je trouve, hein, en tout cas dans les forums etc. que euh, Olympus. Pourquoi bah, Je pense aussi parce que c'est le plus accessible euh, je veux dire les transactions sont moindres on est sur Fantôme donc à 0,1 pour valider les, les opérations basiques donc là bien sûr j'ai acheté du HEC ou HEC ça dépendra de ce que vous me direz et puis euh, je travaille. Enfin, je, je, je vous ai dit, c'est vraiment l'anglais qui m'intéresse en ce moment, la Defi 2.0. Mais c'est vraiment très expérimental. Euh, je le fais avec, euh, en prenant des pincettes parce qu'il y a encore plein de choses à savoir. Mais en tous les cas, ça voudrait être le, euh, le token de réserve en fait de de réserve de valeur du réseau fantôme. Donc il y a des choses, il y a vraiment des choses à creuser. Même si à Grim Finance, qui ressemble pour le coup, là c'est un copier coller. BiFi pour ceux qui connaissent. Donc, euh, why not En tous les cas, à vous d'explorer un peu ces univers-là. Moi, si vous voulez, je verrai, hein, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto sur un seul, parce que sinon, les vidéos seraient trop longues. Par exemple, sur Tom Finance ou Geist, ou n'importe lequel, en fait, qui vous intéresse. Et, euh, tout simplement, on peut faire comme ça, on peut faire une, un sondage, si vous voulez, s'il y en a qui vous intéresse. Si, Fantôme ça vous intéresse pas, vous, je vous ai dit, je prépare d'autres vidéos sur Avalanche, sur Solana, etc. Donc, en tous les cas, je je pense qu'on a fait un peu le tour sur fantôme d'une grosse introduction si vous voulez sur ce réseau là et sinon encore une fois j'ai écrit trois ou quatre articles sur fantôme si vous voulez un tout petit peu aller plus loin ou que ce soit plus plus simple à comprendre à l'écrit par exemple je serais curieuse de savoir si vous aimez ou si vous, vous utilisez déjà fantôme à quel niveau en fait euh, à quel niveau de popularité il est auprès de la communauté ça je serais curieuse de le savoir bah ben voilà je finis comme ça parce que je parle trop allez ciao bah bah bah bah bah bah.